Et salut tout le monde, c'est Chérel. on se retrouve donc sur The Witcher 1, euh, l'épisode numéro 6. On est dans Vizima et euh, on avait différentes quêtes à faire. Donc on avait euh, le secret euh, de Berengar. Talar m'a parlé de l'homme qui lui a vendu les affaires de Berengar. Il s'appelle Coleman et travaille pour un homme qu'on appelle le Boucani. Je peux le retrouver à la taverne de l'ours poilu. Il risque de ne pas être très bavard. Aussi, ben, je vais devoir trouver un moyen de lui soutirer des informations sur Berengar. Je dois soutirer des informations sur Berengar un dénommé Coleman. Donc, il va qu'on aille à la taverne. On a. Euh, Vincent évite systématiquement de parler du prisonnier. Ça ne me mène nulle part. Joseph sera peut-être plus bavard. Je vais faire pression sur Joseph pour qu'il m'en dise plus sur le prisonnier. Euh, Qu'est-ce qu'on a euh, Interroger le témoin. On dirait que les salamandres ont un agent secret et qu'il m'a tendu un piège. Je dois découvrir qui il est le plus vite possible. Je dois commencer par interroger le prisonnier détenu par les gardes de la ville. Ok, et on a, on a plein ici. On va faire celle-là. allez à l'Ours poilu. C'est C'est ici. Gérald, Gérald, Herboriste, ou alors l'herboriste hein, Peut-être S'il est là, bien sûr. Euh, Je n'ai pas l'impression que les marchands de nuit soient présents. Donc ici, on y est allé. Non, non, on n'y va pas. Euh, C'est quoi ici Il Porte de la maison de Chaninus. Allez boire. J'aimerais bien rester dans le coin le temps de, de, de pouvoir lui parler. Ah. Bonjour, très cher. Prenez donc une tasse et tenez compagnie à une vieille femme. On va boire, mais après, il est bourré. Alors, boisson. Vous pouvez boire de l'alcool avec des personnages pour obtenir des informations. Cliquez sur l'icône de la chope pendant les dialogues pour choisir une boisson. Les personnages ont souvent des préférences très marquées et n'acceptent de boire que leur boisson préférée. Attention, si vous buvez plus que votre ad adversaire, vous risquez de perdre connaissance. Ok. Hmm. Une tasse de thé. J'ai pas de thé moi. Une graisse d'oie boisson un peu alcoolisée mm -hmm. ou en bouteille hein. si on lui fait un caldum mm -hmm. faut va, sûrement falloir que je glisse un petit cas. Encore Je être pété, il va être pété. Boisson peu alcoolisée. Euh... On va peut-être arrêter de boire, hein, ce serait pas mal. Hein. Quoi Vous allez être ivre Mais non Bon, je crois qu'on Et là, on est complètement bourré. Hein. C'est pas bon du tout. Pourtant, euh, euh... on n'a pas de, de le sigle là euh, où on est un petit peu pété. Espérons que ça va passer. Ah, je viens de voir un vendeur. Hein. Alors. On voit un vendeur là. Revenez demain. Ah oui mais non. Ok. Il est un petit peu bourré notre notre Gérald, hein. Ça va s'estomper, normalement, verrouiller. Ne vous aventurez pas dans le quartier des non-humains. Ces abords dégoûtants, vous volerez tout. se tous donc je peux peut-être trouver des marchands Mais non pour l'instant les personnes oh. ah, okay. On a, on a ouvert une nouvelle région, la petite Mahakam. Qu'est-ce qu'il veut oh, Vous êtes bizarre. Dans cette région, on trouve des artisans nains et des artistes elfes. Bah, ça nous gêne pas, non. Normalement, ça nous gêne pas. n'est pas normal hein. porte de la maison du forgeron mmh. voilà histoire de se familiariser un petit peu avec euh, on peut parler au forgeron il fait nuit revenez demain matin je m'en doute un peu qu'on allait se retrouver coincé avec la nuit hein. salut ta chérie. vous êtes l'apprenti du forgeron oui je m'occupe du magasin je fais un peu de nettoyage. Qu'est-ce que tu cherches euh, Montrez-moi vos, montrez vos marchandises. Je peux pas. Tu n'as pas de recommandation. Et nous ne servons que les nôtres et nos amis. À plus tard. D'accord. Je peux pas du tout... Euh, traiter avec eux. Ce qui est un petit peu ennuyeux. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à, à, à leur faucher par hasard Non. À l'étage peut-être. En tout cas, on a des saoulés. C'est pas mal. Pourtant, il n'a pas bu de bière forte, hein, mais il supporte pas du tout l'alcool. Hein. On va prendre ça. Tout transférer. je ne peux rien... Euh... je vais lâcher peut-être un truc... Euh... j'embête un peu, je préfère vendre... C'est quoi ça Considéré comme la meilleure contribution des nains à la culture mondiale... Hein. Hmm. Avec ce truc-là, ils vont vouloir. Allez donc savoir. Parce que maintenant que j'ai ça, ils vont vouloir. Je ne sais pas du tout. Les marchands. Tu cherches quoi Montrez-moi vos marchandises. Je peux pas. Tu n'as pas de recommandation. Et nous ne servons que les nôtres et nos amis. À plus tard. Donc ce n'est point la peine d'insister, le bûcheron ne veut pas nous parler. Un humain chez un non-humain Il vous faut quelque chose Je ne suis pas tout à fait humain. Vous avez peut-être quelque chose que je cherche. Malcolm Sten, il n'y a pas meilleur forgeron que moi à Visima. Euh... Bel atelier, vous devez en être fier, mais... Euh, bon, on va dire... Me, vendre... me vendriez-vous vos marchandises Je ne vends qu'aux amis et à ceux qu'on me recommande. « Je refuse qu'on utilise mes marchandises contre les non-humains. »« Adieu. » Hmm... Peut-être l'autre question ?« C'est à quel sujet ?»« Pourtant on est amis avec un A1. Bel atelier. Vous devez en être fier. Mais... où est votre équipement ?»« Ils me l'ont confisqué, ces fils de chiennes. Maintenant, je suis obligé de louer pour pouvoir travailler. » Des voleurs Pire, des officiels Ils m'ont grévé d'impôts pour faire des affaires non humaines et vendre des biens non humains. Comment ils s'imaginent que je pourrais faire des choses pour les humains Je suis un foutu nain Quelle coïncidence Ce type lié à l'ordre a récemment acheté des nouvelles enclumes de Mahakam qui ressemblent drôlement aux miennes rien lui dire d'autre. adieu non. Ok, donc avec eux... Alors le jour s'est levé, peut-être que je vais pouvoir aller à mon marchand, là. Ce serait pas mal que je puisse acheter la poudre euh, qui devait être la cocaïne de l'époque, je suppose. Hein. Euh, non, le jour s'est pas levé, C'est une impression. Voilà, je repars dans le sens inverse. Enfin, on est dans le quartier des de bottes. Ah ah, ah, ah, Lui est en bleu. Quelle est époque. Comment on pourrait s'intégrer à eux si eux ne s'intègrent jamais à nous C'est de voir, mais... Porte <rire> de la maison de Vivaldi. Mon peuple est menacé d'extinction et je suis impuissant. Un petit peu le tour parce que. Ben, euh... Vivaldi. Golan Vivaldi. Comment Salutations, nains. Premier mot prononcé, et déjà de la ségrégation raciale. Comment dois-je vous appeler Ah, les humains ont tout, et nous, on n'a rien. Je ne suis pas humain. Et vous êtes quoi alors Un sorceleur, un mutant. Toutes mes excuses, je suis Golan Vivaldi. Mon cousin, Vim Vivaldi, a un jour rencontré un sorceleur spécialisé en recouvrement de dettes. Je m'appelle Gérald. et je ne recouvre pas les dettes. Qu'est-ce qui vous amène Je m'efforce d'identifier le chef d'une certaine organisation. Comment vous vous allez à on va dire là Je m'efforce d'identifier le chef d'une certaine organisation. Et vous me soupçonnez parce que je suis un nain J'ai plusieurs suspects, et ce ne sont pas tous des nains. Que voulez-vous Je vous ai à l'œil. Revenez quand vous aurez recouvré la raison. Je veux vous parler de la salamandre. Pourquoi L'argent de la caution du professeur venait de votre banque. Je me sens insulté par cette calomnie. Mais Des générations de Vivaldi ont bâti cette banque, et vous suggérez que notre or sert des fins criminelles Dehors mmh. Je lui dis que je vous crois ». Je vous crois. Je n'ai que de forts soupçons pour l'instant. C'est donc un verdict d'innocence temporaire. Vous avez pu oublier vos préjugés ration et observer la situation telle qu'elle est. Quand vous aurez débusqué le coupable, dites-le-moi. Je veux savoir qui c'est. Quête mise à jour suspect. <rire> je rouvrirai l'enquête si je trouve de nouvelles preuves, ok on a une entrée dans le journal. Alors, j'ai décidé d'accorder le bénéfice du doute à Vivaldi pour le moment. Si les coupables, les preuves ne tarderont pas à faire surface. Vous trouverez plus de renseignements sur Vivaldi dans la section personnelle du journal. Je rouvrirai l'enquête si je trouve de nouvelles preuves. Ok, donc, on a des informations sur Vivaldi dans la section personnage. Alors, c'est-à-dire ici... Alors, qui est ce Vivaldi Vincent, Vesnard, euh, Chani, Révérend, Odo, Léo, le professeur, Joseph, Golan Vivaldi. Golan Vivaldi est un, un très susceptible. J'en ai vu ça. Si l'on s'en prend à sa race, Golan possédait encore récemment une banque dans le quartier des marchands. Elle a fait faillite depuis. La caution versée pour la libération du professeur provenait de la banque des Vivaldi, c'est ainsi que ce criminel peut divaguer librement. Ok. Donc lui a l'air de dire que c'est une usurpation. On verra ça. Au niveau de Joseph, c'est l'un des gardes du donjon de Vizima. C'est un crétin tout à fait ordinaire, hormis son addiction au ficheté. Ouais, sa drogue, là. Alors, Raymond euh, euh, Marlove. Le détective. J'ai engagé le détective Raymond Malorve pour qu'il m'aide à trouver la, la, le chef de la salamandre. Raymond est un homme amer et cynique. Il n'a pas levé le petit doigt et avant d'avoir été payé. C'est un vrai professionnel. Un vrai professionnel et très bien informé. Okay. On a Siegfried qui nous a aidé dans les égouts dans les épisodes précédents. Euh, « Un chevalier de l'ordre de la Rose Ardente est un idéaliste qui obéit aux préceptes de l'ordre mais qui ne manque pas de bon sens. Il est courtois, ouvert et contrairement à de nombreux de ses frères de l'ordre, n'est pas bouffé de préjugés. Son courage est indéniable comme il l'a prouvé en descendant dans les égouts pour affronter le cocatrice. J'ai vaincu le cocatrice avec l'aide de Siegfried. C'est un chevalier fort courtois doublé d'une lame fine. » Après, qui c'est qu'on en a Talar. Ah oui, c'est l'autre qu'on avait vu dans l'épisode précédent. Un receleur nommé Talar habite dans le quartier du temple de Vizima. Il est en possession de nombreux biens appartenant à Berengar et trafique aussi des objets illégaux. Le receleur est un homme repoussant, au langage particulièrement ordurier. Dans la journée, on peut le trouver à sa boutique dans une maison du quartier du temple. Talar vend le matériel de sorceleur de Berengar. Je me demande comment ces objets sont arrivés à sa possession le cercle d'influence du receleur est dessiné en vaste, il englobe aussi la grande ville. Et on prend Vincent. Ah oui, le capitaine de la gare de la ville a libéré de prison le professeur, l'un des criminels les plus recherchés de Téméria. Vincent est le capitaine de la gare de la ville, c'est le principal représentant de la loi royale dans le quartier du temple. Vincent Mays est l'un des rares à savoir que j'étais descendu dans les égouts pour tuer le cocatrice et que je ne pouvais pas en, re en ressortir que par là, où j'avais rencontré les bandits de la Salamande quand on s'est fait attaquer par des personnes dans les égouts, donc il le on le soupçonne donc de les avoir envoyés puisqu'il était le seul à savoir. Les gens disent que l'on ne peut voir Maïs que s'il fait encore jour. À la nuit tombée, le capitaine disparaît. Okay. Pas un atout dur, hein. Et hasard, hein. le mage. Le mage a attaqué Kermoren pour s'emparer des secrets des sorceleurs, c'était au tout début, caché au cœur de la forteresse. L'un des chefs des forces qui ont attaqué Kermoren était un magicien si puissant que même Triss n'a rien pu faire. Le symbole de son, son organisation est Salamandre. Le mystérieux mage qui porte le symbole de la Salamandre est un grand alchimiste qui s'intéresse aux mutations. Il s'appelle Avarzajaved. Avec un nom pareil, il doit venir d'un pays très lointain. Le magicien a beau se cacher, son influence s'étend sur toute la ville de Vizima et peut-être bien plus loin. Ok. Ici, Talar me parle d'un homme qui a vendu des affaires en Berengar. Il s'appelle Coleman et travaille pour le... Non, non, non, non, je dois... Soutir des informations sur Berganderm à l'ours poilu on va faire ce que c'est c'est ici ok ben on va essayer d'y aller donc ce serait gauche ok on va sortir on peut rien lui piquer ici à euh, moment peut-être là non, il ne veut pas en même temps je suis fou là il serait temps qu'il fasse jour parce que je voudrais bien me vendre un petit peu donc on va essayer d'aller voir là bas bizarre dans le bois donc je dois aller voilà. je serai ici le jour va se lever je vais enfin avoir les marchands ce serait bien parce que je suis foule de chez fou, je peux suis pas là, je suis publicitaire vous appréciez la vitesse et la finesse je vais être le voir donc ça ne va pas être très important Là on est dans les quartiers des non-humains donc on va revenir. Je dirais euh encore longtemps. Je veux pas jouer à ça. Arrêtez pas et vous n'en parlez à personne. Il est trop fort Il est beaucoup trop fort Encore longtemps Il y a une femme. Euh entrer dans les quartiers pauvres. Ici, si, qu'est-ce qu'on ne veut pas passer C'est quoi ici L'armurier de l'ordre. D'accord. Où on aille Le square du temple. Le lieu cloître de l'ordre. On s'ouvre de la map, hein, mais. Est-ce qu'on peut lui parler Le feu éternel éclaire ma route. Je veux pas jouer à ça Si on rentre dedans Et ça, c'est quoi lui... Euh. Que le feu éternel remplisse mon cœur là, voilà, d'accord, hein. il pente tout le monde en fait. Je veux pas jouer à ça Les pio qui, me... qui me suivent hein. L'allée du cimetière. Je veux dire Et ça, c'est quoi Le cimetière. Du travail à revendre pour un sorceleur. Et deux fosses de plus. Deux. On lui parler Ce sera quoi Pain ou chêne Une crypte Voulez-vous voir. 5 brasses de large. Je suis en train de prendre mes mesures pour mon cercueil. Euh, je ne veux pas sérieux, cercueil. Je ne veux pas de cercueil. Je ne compte pas mourir prochainement. Ça se tient. On pourrait peut-être faire des affaires. Euh, Quelles affaires Une association. Vu les glaives dans votre dos, vous coupez sûrement une ou deux têtes à l'occasion. Dès que vous trucidez quelqu'un, vous me prévenez. <rire> je place mon cercueil, et je vous file une commission. On tue pas les, les, les humains. Alors, Ça suffit. Je viens pour autre chose. Qu'est-ce qu'il vous faut euh, Pourquoi le, pourquoi est... le cimetière est-il fermé à clé Parce que les morts ne se tiennent pas tranquilles. N'ayez pas peur, ils sortent pas en plein jour. Mais il faudrait quand même qu'on s'occupe d'eux. Quelqu'un devrait offrir une récompense. Mais tout le monde s'en fout. « Que pouvez-vous me dire d'autre »« Qu'est-ce qu'il vous faut est « Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner euh... ?»« Partez !» Non, il n'a pas aimé la bière, c'était pas... « Je veux pas jouer à ça bon, !» Les deux là, les jumelles, vous arrêtez de me suivre un petit peu partout C'est assez pénible là, quand même, hein essayer de retrouver notre chemin au moins on s'est ouvert euh, on a ouvert les images un petit peu plus nous donnons nos vies à l'ordre ce serait plus sur la faudrait que je descende dans les sous-sols De plus par en bas là je pense hein. C'est vous, celui dont parlait Siegfried Siegfried, le Chevalier des Égouts C'est vous. Ce Cocatrix nous donnait du fil à retordre depuis longtemps. Il paraît que le combat a été rude. Il était jeune et a succombé rapidement. Que voulez-vous Euh... Quand vous rentrez dans l'Ordre, quelles sont les activités de l'Ordre à Visima On va se renseigner un petit peu. Quelles sont les activités de l'Ordre à Visima Nous luttons contre la peste, veillons au maintien de l'Ordre et combattons les monstres. Vous avez les mains pleines. Nous servons le peuple en brandissant haut la lumière de la rose ardente éternelle. Euh, quand êtes-vous rentré dans l'ordre Quand êtes-vous rentré dans l'ordre Il y a un moment déjà. Mon père était armurier, j'ai pris sa suite. Est-ce qu'il va accepter de nous, de nous céder quelques marchandises Ça, je ne sais pas. Me céderiez-vous certaines marchandises Les amis de Siegfried sont toujours les bienvenus. Ah. Si c'est pour acheter, adressez-vous à mon apprenti. Je m'occupe de la forge et des commandes spéciales. J'ai besoin de faire réparer mon glaive. Je le vends pas au moins, là, hein. Euh... Par sécurité, on laisse tomber. Euh, marchand de l'or. Que moi... le feu éternel remplisse mon cœur. Son apprenti, hein. Euh... lui Salutations, que puis-je pour vous Vous êtes l'apprenti du forgeron Je balais, j'entretiens le feu, je m'occupe du magasin. Je peux regarder Bien entendu. Alors. Ah ah. Ah ah ah. En magasin. C'est la même, hein. ça. Ici, on a la hache en acier à deux mains. C'est la c'est pas non. 8, 22, plus 50 de saignement. Et celle-là, plus 40, hein, quand même. Non, elle est plus forte la mienne. Ouais. On dirait pas, putain. Est-ce que je peux lui vendre moi, quelque chose de ça qui me... Non, j'ai pas l'impression. Armure, veste de cuir somptueuse. Euh, voilà. Veste de cuir cloutée. Armure, dégâts subis, moins 5. Et là, dégâts subis, moins 15. Combien il le vend 5000. Ouais, mais on repassera parce que vu ce que j'ai sur moi... Sinex, salpêtre, euh, graisse d'oie, graisse d'ours, mélange de zénica... Ah, il ne vend pas du tout lui en tout cas euh, ce que je veux. Je suis désolé, de la dernière. Vive euh, Il descendre, je pense, là. Hein. Incroyable Vizima a même des Ça appartient en sucette. Hein. Prostituée. Vous êtes perdu Qui habite ici Ça se fait pas de répondre à une question par une autre. Je reformule. Ben voyons, c'est Boucanier qui vit ici et il a pas parlé d'un visiteur mutant. Alors barrez-vous. Il faut que je m'occupe de ces imbéciles. Vous cherchez quelque chose Je m'en vais. J'arrive à les distraire. Hein. Maman, elle déteste quand je parle aux étrangers. la prostituée là, euh, ou la petite mamie. Il hein. Je peux rien faire. Je suis plus du tout sur mon objectif. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont les dômes, dessus partout là Oh, vous êtes bizarre. Je pourrais arriver à les distraire. J'ai mal aux dents. En même temps, c'est même pas là qu'on doit aller. Quoi. Euh... Je ne peux pas rentrer Je distrait, mais comment Vous cherchez quelque chose Je m'en vais. Il faut que je m'occupe de ces imbéciles. Comment ne pas les attaquer, lui ne veut pas me parler. Maman, elle déteste quand je parle aux étrangers. Ben, je ne sais pas, Maman, bon, la ta mère. Euh... Ah. Ouais, on va venir ici. Malfra, Malfra, Malfra. Bah ben, au moins avec ça. cherche des émotions fortes. Oh, on est dans la taverne là. J'ai les couilles qui grattent. Oh là là, quel langage Tout transféré. Ouais, oh, j'ai trop de choses. La vie, Au euh, diable à coexistence pacifique. Malfrat, j'en ai ras le de ces humains. Faut que je baise. Oh, oh, mon Dieu, quel langage j'ai juristes utilisent. Au diable la coexistence pacifique. Malfrat, malfra. malfra. Le repère de Malfrat, mais j'avance pas beaucoup euh, dans mes euh, dans mes quêtes. Oh, jamais rien vu de plus bizarre que ce Bugus. Je Alors, peux pas. Choisis la poule que tu veux, mais la picore pas trop. Elles sont toutes sous notre protection. Un fils à papa Tu veux partager les couilles qui grattent. Tu veux t'encanailler oh my god C'est pas ici en tout cas. Peut-être avec la courtisane. Je paierai bien pour un moment avec toi. Euh... On peut peut-être lui donner ça peux... <rire> Tu rigoles Je paierai bien pour un moment avec toi. Euh... Cliquez sur l'icône du pot de vin pendant les dialogues et choisissez le montant que vous souhaitez payer pour tenter de corrompre le personnage. Les personnages réagissent différemment à la tentative de corruption. Si votre pot de vin est trop modeste, vous risquez d'offenser votre interlocuteur. Alors, 350 à 1500. Mets euh 500. Elle ne va pas aimer. Hein. Allez, hop. Je ne sais pas ce que fait une princesse quand son prince vient la libérer dans sa tour, mais je te garantis des remerciements que tu n'es pas prêt d'oublier. Je veillerai à ce que tu tiennes cette promesse. Alors, ce n'était pas le but que Gérald s'envoie en, en l'air. Ce que j'ai fait, c'est le but qu'elle aille les distraire et je crois que le bon, bon temps bon, c'est du passé pour toi. C'était pas mon but. Voilà, mais bon. Alors... Euh... Mais bon, Gérald n'a pas dit non non plus. On hein. peut quand même dire ce y est. Ici on a quoi On n'est vraiment pas... On a la map. Il faudrait euh... que je quelqu'un. C'est l'entrepôt il faut que je tourne à gauche alors à gauche à gauche il faut vraiment que je vende Malfra hein. coup de cas. vu de plus bizarre qu'elle se digresse. Tu veux de la poudre On va voir du côté de la taverne. Je la cherche, la taverne, justement. Il ne veux pas me laisser rentrer, là-bas. Carmen hein. Que diriez-vous de vous détendre un peu, bel et Juste un peu. Ça dépend. Je suis ouverte à toute proposition. Discutons un instant. Très bien, discutons. Mais j'espère mieux. Étonnez-moi. L'amour est comme une poire, douce et galbée. Décrivez-moi la forme d'une poire. Montrez-moi... Montrez-moi, plutôt. Pas si vite. Nous nous connaissons à peine. Il y a beaucoup de filles comme vous Auriez-vous du, Auriez du travail pour un sorceleur Des hommes importunent mes filles. Occupez-vous d'eux, et vous serez récompensés. Très généreusement. Où trouverais-je ces hommes Je connais trois endroits qu'ils fréquentent la nuit. Notez-les sur ma carte. Okay. <rire> Alors, euh, je n'arrive ah oui, pas à savoir comment assez... les distraire. Vois, un, Un fils à papa Tu veux partager Tu cherches des émotions fortes Tu cherches des émotions fortes C'est fou, je tourne en rond là, c'est affoulant. Euh, moi je veux aller à la taverne, feu de camp. Armurier. C'est tout simple, je pense que ça va par là. Je dois me rendre la nuit dans des trois pires coupeaux-gorges et, dé et dérouiller quelques bandits. Bon, ça on s'en fout. Je dois soutirer. On n'a on pas acheté le truc. Hein. On la suit, mais je ne vois pas du tout au niveau de la map. Euh, fille en danger. Entrepôt. Armurier de l'ordre, entrepôt. La taverne. Elle serait derrière moi, mais c'est fou, hein. Euh... Ils veulent pas en fait que j'y rentre. C'est le problème. Moi ah, ici. Je suis à sec. Tu trouveras peut-être quelqu'un à l'os poilu c'est que c'est ce poilu, là. C'est la galère. Mise à part qui euh, mal fera là. Et le petit gamin qui me suit partout, là, qui fait ce qu'il a à faire. Mmh. Ce boucanier, c'est pas là. Un hein. ours poilu. marchand là est ce que je peux vendre Il a à ça faire voir L'antiquaire peut-être on se réveille c'est à quel sujet Les sages nains sont une espèce rare. On voit peu de sorceleurs, mais je ne les dévisage pas. Vous voulez voir mes livres je vais voir. Euh. J'aimerais bien te vendre ça. Qu'est-ce qu'il a lu Histoire récente Les plantes sauvages. Vous avez déjà lu ce document. Cette herbier est exclusivement consacré à la fenouide. Il permet au lecteur de connaître certaines plantes à et plusieurs des ingrédients chimiques. Je ne peux pas te vendre euh, moi quelque chose. Vous avez déjà lu ce document. Double cliquer. J'ai double cliqué. On va le vendre. Consacré aux plantes rituelles, elle permet de les reconnaître et d'en tirer des ingrédients alchimiques. On se retrouve dans les marais. Achter. Je vais lire les trucs et lui revendre. Alors. Je lui permet de connaître blablabla. Bla bla. On l'aura lu. Celui-là. On l'aura lu. Et celui-là. On l'aura lu. Les trois bouquins, je peux déjà lui revendre.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 Tout ce que je peux lui vendre à lui. Ok. J'ai pas mal. Ensuite, hein, qu'est-ce qu'on a d'autre Ici. Héros. Oh. J'arrive vraiment à vider mon inventaire, hein, parce que je vais être dans la galère. Commerçant Qu'est-ce qu'il vous faut vous trouvez... Il y a ans, Où avez-vous trouvé du lait Il y a la quarantaine et je n'ai vu aucune vache. Je vivais à la campagne et j'ai gardé des contacts. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous vendre euh, oh, Qu'est-ce que je peux te vendre plutôt bien bien lui vendre tout ce qui est bijoux là parce que ça ne sert absolument à rien donc le lait serait important sous cette forme okay. et euh, je peux rien lui vendre d'autre ça c'est quoi régénère la vitalité Sélectionne. Je vais garder. Babiole, colifiché, j'ai ce qu'il vous faut. Qu'est-ce que vous proposez des bijoux, des vêtements pour dames, des pierres précieuses. À quoi servent vos marchandises Si vous ne portez pas de bijoux, pensez aux dames. Ce sont des cadeaux très raffinés qui valent leurs pesants d'or. Alors, je vais un peu me débarrasser de certaines choses. Donc ça, j'ai le euh, ici objet de valeur anneau d'argent et d'ambre. anneau d'argent salut je peux mettre là et ici je vais vendre Cosmétiques, hein, donc euh, j'ai gardé peut-être pour une dame hein, au passage. Voilà. Des fleurs, il y aura euh, ouais. fleurs bijoux. Okay. Euh, donc, une herboriste, plante, ongan Fleurs pour les dames Salutations. Vous êtes bien pâle. J'ai des remèdes pour vous remettre sur pied. Mes prix sont raisonnables. Où ramassez-vous vos plantes Si je vous le disais, je serais réduite à la mendicité. Et je n'aurais pas de quoi m'offrir un châle. Choisissez ce que vous voulez et cessez ces boniments. Qu'est-ce qu'elle vend, On a déjà lu. Et on l'a déjà lu. Donc, on sait que l'arboriste vend des choses là. nous, à notre niveau. Euh... Non. Bon, je n'avance pas dans ma quête là. Ça m'énerve. On Plante et épices. Ça me manque. Est-ce que j'aurais retrouvé mon chemin marque une impressionnante. Qui On va manger, on part là-bas. Je veux pas jouer à ça. Ça serait là. Berberie. Les biodas, où arrivent tous les pestiférés, Ils ressortent direction l'ancienne Vizima, puis l'enfer. Je veux pas jouer à ça. C'est dans mon dos. J'ai à trouver, cette maudite taverne. Hein. On va un cul de sac. Il hein. va me lâcher une petite là possible. Oh. Après, ouais, je vais partir. un euh, travaille trop. Par là. Bah, et Ces voleurs et de non-humains non devraient être expulsés de la cité. Ça, ça C'est quoi Papa, papa, papa, papa, reviens là, Les Écrit tôt Armurerie d'or, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est en bat, hein. Le père mon Est-ce qu'il est tout seul là où j'étais là et là où j'ai cliqué C'est magique. Il a l'air, il a l'air, il a l'air, il a l'air. Ok, c'est à côté de la prostituée en fait. T'es qui Et qu'est-ce que tu veux Je suis entré par pure curiosité, je l'avoue. La curiosité ça apporte que des ennuis qu'elle disait ma mère. Mais pourquoi tu as deux glaives dans ton dos Mes glaives sont mes outils. Un mercenaire, ça m'intéresse. J'ai une proposition à te faire. Dis-moi ce que tu veux. Je connais une baraque hantée avec un trésor. Je te dis où c'est. Tu vires les fantômes et on partage le trésor. D'accord. Excellent. Je vais indiquer la maison sur ta carte. Je t'attendrai ici. Adieu. Belle quête, la maison hantée C'est pas pour autant qu'on est avancé Euh là, y a rien à prendre On se retrouve encore avec la nuit ah, On a quoi là Transférer on a un bouquin Le don de Lara adapté, donc en de fait, elle finit, blablabla, blablabla, c'est y rajoute, toc. hop, ok. Euh... C'est pas vraiment là que je voulais... Ah, non, elle est dans mon dos, c'est fou, hein, c'est pas mal. C'est pas du tout là, quoi. On va tester ça, écoutez. Hein. verrouiller Qu'est-ce qu'on a en quête là euh, Hormis celle-ci. Euh, quête. Au travail des filles. Je dois me rendre de nuit dans trois pires endroits. On va faire ça. On va aller... Euh, Ici. Euh, donc c'est droite, gauche, dro droite, droite, gauche, droite, Alors. Où est-ce qu'il vont monter Droite. Droite. Oh passe pas je veux entrer à l'intérieur il y a des malades je ne vous laisserai pas contaminer toute la cité vous faites perdre mon temps on ne passe pas je veux entrer à l'intérieur il y a des malades je ne vous laisserai pas contaminer toute la cité. Bien. Passez. Je suis très générale sur les pourboires, je trouve. à l'hôpital... Hein. Ah. Notre force guérira le monde. Je veux m'amuser. J'en ai assez, des mourants. C'est là en fait hein? tout à fait mm. De la peste hum. bon, en même temps, il hein, y a toujours euh, fouillé partout, pas passer à côté de quelque chose d'important. Vous n'auriez pas vu passer un chien avec un foie dans la gueule? Non, j'ai pas vu passer un chien avec un foie dans la gueule. Torture ici, super. Bienvenue. On va tous mourir. C'est fou hein, je ne vois. On est on est au bon endroit, il me semble hein. Je ne dérangerai pas de tomber malade ici. Si. Un homme comme vous trouverait sans doute un meilleur refuge. À quoi bon le confort Je donnerai le monde pour être soigné par vous. Vous êtes trop gentil. Il n'existe pas de mots pour décrire votre beauté. Malade et infirmières. On va tous mourir. Je suis si fatiguée. sortir de prison Pas sans mal. J'ai entendu parler de tes exploits. Hum. Je vois que tu travailles pour l'hôpital. Je lutte contre la peste. Je n'ai pas le temps de bavarder. Quand pourrions-nous discuter J'ai une chambre dans le nord de la cité. Viens après les heures de travail. D'accord. Fais vite, je dois reprendre le travail. Alors... Euh... Je peux Je peux me rendre utile Tes talents ne servent à rien ici. Eh bien... Nous n'avons pas encore de traitement contre la peste, mais... Tu connaissais Rusty Ça ne me dit rien. Avant que la peste l'emporte, il avait découvert que certains extraits de plantes retardent la progression de la maladie. Il te faut ces plantes Oui, et la plus efficace est la Kélidoine. Malheureusement, on ne la trouve qu'en terrain marécageux. Je ferai au mieux. Chaque fleur compte. Rapporte-en au moins 5 pouces. Voici la Kélidoine. Formidable. Tu as toute ma reconnaissance. Je préférerais une, Je préférerais une leçon sur l'anatomie des monstres. Une fois, j'ai disséqué un noyadé. On va tous mourir. Je vais rendre visite à Chani l'hôpital, a peut-être besoin, mais j'y suis là. Salut Gérald. Bonjour Chani. Oxenfur me manque par moment. Tu peux y retourner non, on a besoin de moi ici. Trop peu sont immunisés. Je voulais te parler. Fais vite, je dois reprendre le travail. Il faut que je te parle. Ça peut attendre Eh bien... Passe chez moi, c'est mieux pour les affaires personnelles. Où es-tu installé Je loue une chambre, dans le nord-est de Vizima. Je trouverai facilement. En face de la maison, il y a une petite place avec une sculpture de serpent. Fais vite, je dois reprendre le travail. À bientôt. Qui okay. On va tous mourir. On va tous, on mourir. on va tous mourir, on va tous, on va tous mourir. rester là pour cet épisode numéro 6. On aura ouvert un petit peu euh, Bizima. On a mis les nouvelles quêtes. Euh, on a pu apprendre certaines choses. Il faut qu'on trouve la taverne. Il y a énormément de quêtes qui se cumulent, beaucoup de choses à faire. Donc euh, ben on se retrouve très vite pour l'épisode 7. Puis on va essayer de trouver, d'avancer un petit peu euh, toutes ces quêtes. Parce que là on est un petit peu à la bourre. Au niveau de, de, de l'avancée et là on a plus passé un épisode à, à ouvrir la map à essayer de visiter visima et trouver les, les, les coins euh, qu'il nous faut plutôt que, que, que d'avancer euh, c'est assez compliqué donc euh, on voit ça dans le prochain épisode et on essaiera d'avancer tout ça voilà donc, je ce du c'est là qu'on trouve le meilleur point. C'est difficile la suite. De euh... Quand est-ce qu'ils vont permettre aux marchands de revenir dans la cité The Witcher 1, épisode 7 ce sera. Et euh, on continuera à explorer Vizima et on essaiera d'avancer les quêtes, voilà. Sur ce gros bibi, gros, bibi, gros zoo, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Moi, en tout cas, c'est un jeu qui me plaît. Comme je vous ai dit, je ferai le 1, le 2, le 3. Mais j'ai préféré commencer par le 1 pour pouvoir comprendre l'histoire correctement. Alors certes, les graphismes sont plus anciens, c'est un point-and-click, euh, mais bon, moi je prends un régal à y jouer, donc j'espère en tout cas que je vous le fais partager, et euh, vous me direz en retour, ben voilà, si ça vous plaît, de toute façon c'est un SP celui-là qui va continuer, euh, de façon à aller jusqu'au 3 quand même, et, euh, et puis on verra ça, ben, les aventures de Gérald dans euh, le prochain épisode, malgré ben, qu'il y a un langage assez chartier dans ce jeu, donc en tout cas, voilà, on va rester là, 1h15, et on se retrouve pour l'épisode 7. Bye bye